Vous avez besoin de mieux communiquer sur votre entreprise Vous souhaitez vous former aux outils de la communication Bonjour, je suis Amandine Charpentier, j'ai créé Paradox, une agence de communication, il y a 10 ans sur Grasse. Que vous soyez porteur de projet, une association ou une entreprise, Paradox peut vous aider à mieux communiquer. Je vous propose la conception de vos supports de communication, que ce soit logo, carte de visite, brochure ou site internet. Je vous propose aussi de vous former pour être autonome, sur être sous vos supports de communication. Toutes les formations proposées sont en logiciel libre, qui sont gratuits et accessibles à tous. Pour me joindre, vous pouvez vous rendre sur le site www.paradox-multimedia.com ou au 06 85 88 11 38. À bientôt